J'avais écrit des moments volontaires, j'ai vu au ciel déjà si c'était terre.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 Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isoppe, et je serai ma pure. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la régresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton, heureux, ton regard de mes péchés et fasse toutes mes iniquités. Ô oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas, le de ta face, Seigneur. Ne me retire pas de ton esprit, ton esprit saint. rends moi la joie de ton salut et que l Esprit de bonne, de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les péchés reviendront à toi. Les péchés reviendront à toi. Ô oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi de sa versée et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu y voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne pourras point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répare ta grâce. Par ta grâce, tes bienfaits, si Sion le milieu de Jérusalem, alors... Tu as des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout à dieu. Alors on offrira des taureaux, sur si ton hôtel. Amen. Amen. Oh Dieu, crée à moi un que pu. Oh Dieu, crée à moi un quai Rénovera moi un esprit bien disposé, oh Dieu. I say. Hey. Notre désir profond, au plus profond de notre âme, mon sauveur, de pouvoir l'être, mon Seigneur, vraiment, vraiment, c'est la vérité, Seigneur. Et nous le chantons, c'est vrai, de tout notre cœur en reconnaissant que tu as la capacité de pouvoir nous rendre cela, Père, semblable à toi. Mon âme te loue encore ce soir, mon béni aimé Père saint Dieu pour ce privilège merveilleux de pouvoir réellement nous retrouver avec ton peuple, Seigneur. Tu as dit, ils étaient alors très peu nombreux. Alors là, très peu nombreux, et tu ne permis point qu'on le touchât. Je te remercie encore, mon bien-aimé Père Saint Dieu, de cette grâce que nous avons de pouvoir être conduits, et éclairés encore. Et nous prions pour tous nos frères et soeurs de par le monde entier, parce que ton peuple est répandu sur toute la surface de la terre. Tu le connais mon bien Père Saint-Dieu et c'est pour ça que nous te prions mon bien-aimé saint de pouvoir réellement nous accorder encore cette grâce de marcher avec toi, d'être éclairé encore davantage par toi mon bien Père Saint-Dieu et nous prions pour que réellement tu nous aides encore de pouvoir être davantage en communion avec toi Seigneur et pour ton peuple qui est aussi répandu sur la surface de la terre mon bien Père Saint-Dieu, ces âmes qui crient à toi jour et nuit qui désirent marcher avec toi, nous te disons merci parce que tu ne peux pas Laisser ton peuple toi seul, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu es le seul qui le conduit. Tu as dit que tu le rassembleras. Tu es parfait, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Merci encore parce que là aussi notre joie, notre reconnaissance. Notre seule espérance est toi, notre bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour les chants et les cantiques encore chantés ce soir en ton honneur, bien-aimé Père Saint-Dieu, et la joie d'y être encore dans cet endroit, mon bien-aimé Père Saint, pour te louer, te célébrer, te glorifier. Nous t'avons chanté, Père Saint-Dieu, de tout notre cœur aussi, les chants des siens, mon roi. Nous rappelons, Père Saint-Dieu, ce que toi, tu as toujours été pour nous, Père. Quand nous chantons, nous savons d'où nous venons, Seigneur. Et aussi c'est la joie de, de notre cœur, mon roi. Nous ne répétons pas les paroles, mon roi, mais nous, nous joignons à la parole, mon bénémoine, mais pas de biseau, que pour exprimer ce que nous avons au plus profond de notre cœur, mon sauveur. Tiens ton peuple, Seigneur, et soutiens-les encore davantage, mon roi. Nous avons besoin de toi, Père. Merci que je peux voir ma soeur. Merci que je peux voir encore mon frère. Merci que je peux voir encore nos enfants, nos petits-enfants, Père Saint-Dieu. Ton peuple à toi, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, et ceux qui sont aussi à, en connexion, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, qu'ils soient bénis, qu'ils soient aussi fauticiers. Souviens-toi, notre frère Christian qui n'est pas ici, Père Dieu. Et tous nos bien-aimés, frères et sœurs, mon roi, qui soient aussi bénis et soutenus par. Nous te rendons gloire et honneur. à toi l'honneur. La puissance, la victoire. Merci pour le psaume. merci pour tout, Père. Nous te disons merci, mon bien-aimé, car nous t'avions simplement de prier. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, Amen. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Il est vraiment merveilleux Amen. que son nom soit exalté. Amen. Il est digne de louanges, d'adoration. Nous tiendrons le flambeau pour lui. L'étendard et son nom. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il vous fortifie, qu'il vous soutienne, qu'il vous accorde la joie aussi, et que votre cœur désire qu'il soit vraiment votre Dieu et votre appui aussi. Amen. Toujours un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. C'est un Dieu pour qui nous ne voulons pas baisser les bras, nous ne voulons pas nous relâcher. Nous voulons toujours nous appuyer sur Lui, Amen. parce que nous savons toujours mm. qu'au temps marqué, Amen. Il agira, Amen. même si nous ne le voyons pas maintenant, mais nous sommes sûrs et certains. C'est cela qui nous console aussi Amen. quand des hommes comme Job pouvaient s'écrier mm. Mes yeah. yeux, Amen. et non ceux de notre, le verront. Amen. Si Job a pu crier comme cela, et que Job a pu avoir cette grâce de ce que ce qu'il a dit, mm. il pouvait le vivre à combien plus forte raison nous aussi dans ce temps où nous sommes aussi comme notre précieux frère l'a chanté tout à l'heure et nous savons qu'il revient bientôt c'est cela notre désir aussi de pouvoir aussi dans notre marche de tous les jours avoir cette assurance comme Job a pu le voir la voir aussi et exprimer avec certitude qu'effectivement que même si, si mon corps ici était décomposé mes yeux les verront Puisse-là être ainsi et comme nous l'avons aussi prié, que le Seigneur nous aide à ce que les ailes, la flamme qu'il a vraiment commencé dans notre vie encore davantage qu'il a allumé effectivement, que rien ne puisse encore venir pour pouvoir nous ramener dans le passé. Il n'est plus nécessaire de ressasser le passé, mon frère et ma soeur, et, et nous devons maintenant continuer en avant et marcher avec les Seigneur et c'est très important, c'est pour ça que nous apprenons, nous tous frères et sœurs, à ce que notre marche, votre façon de pouvoir faire les choses change Et euh, si hier nous murmurons si hier nous critiquons les gens si hier nous parlons, pour cela ça termine c'est-à-dire que maintenant nous tournons le regard vers celui qui nous a appelés si hier j'étais simplement un spectateur mais aujourd'hui, je ne peux plus être comme cela. Il faut que je sois... Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée, sœur Patricia. Acteur, actrice, effectivement, nous entrons effectivement dans le choses de Dieu et nous prenons des décisions. Vous savez, parce que depuis la nouvelle année, nous avons pris une décision. Et que Dieu te bénisse, que Dieu, notre Seigneur, ait la prééminence dans notre vie. Que tout ce qui n'est pas sa gloire tous les démons que nous avons à pouvoir voir collaboré avec le métois-là. Vous savez, depuis le 1er janvier, c'est un combat. Pour les chasser, en fait. Ils s'accrochent là, mais nous poussons, nous chassons. Et les saints, ainsi vient, nous aider, en fait, pour le pousser dehors. Ils sont, ils s'étaient tellement enracinés. Ils disent que non, c'est chez nous, sinon, on le pousse dehors. Et ils doivent partir, effectivement, pour que, nous puissions être dans cette liberté. Et cela, ce que nous prions que le Seigneur nous aide, chaque fois que nous venons ici, nous nous préparons, en fait. Nous préparons notre cœur, nous prions pour que le Seigneur, parce que les diables nous donnent souvent cette, cette, cette, cette, cette, cette atmosphère de latence, effectivement, toujours la fatigue, toujours, effectivement, la somnolence, effectivement, ainsi. Nous en avons eu pendant des années à somnoler pendant les réunions. Il dit, mais maintenant, là, nous, en tout cas, je ne veux plus somnoler. J'étais distrait pendant longtemps, je ne veux même pas en entendre votre attention, je veux seulement moi-même avoir l'attention, parce que c'est ma décision. J'ai pris cette décision, maintenant c'est fini, je veux cela. C est, c est, quand nous prenons une décision comme ça, le Seigneur notre Dieu entend, et il agit aussi. C'est merveilleux dans les psaumes que nous avons eu, effectivement aussi, que ce que toi tu veux, c'est que la vérité soit au fond du cœur. Lave-moi et j'essaierai plus. Annonce-moi l'allégresse et à la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Oh Dieu, oh Dieu. Mm. C'est merveilleux de voir comment un cœur touché et par le Seigneur et par l'état de la personne, effectivement, reconnaît cette main. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose pour vous dans votre vie, et quand nous étions, nous avons péché, que nous avons été dans le bas fond, nous avons manqué au Seigneur. Souvent, les gens ne manifestent pas vraiment beaucoup de reconnaissance à l'endroit de Dieu lorsqu'ils ont été dans une mauvaise position. Ils trouvent que c'est normal, parce qu'ils se disent que oui, mais c'est normal que Dieu pardonne, parce que Dieu est en l'état où Dieu pardonne, effectivement. Quand vous ne savez pas bien recevoir le pardon de Dieu à sa juste valeur, vous le payerez. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Oui, les hommes vont vous pardonner. Parce que c'est comme ça que Dieu nous a fait. Parce que souvent, les gens profitent pour cela. Ben, on va le faire et puis je vais demander au pardon. On va vous pardonner. Mais quand, ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous n'arrivez pas à pouvoir prendre les pardons de Dieu à sa juste valeur, vous allez souffrir parce que vous le payerez en fait, en réalité aussi. C'est pour ça que, regardez cet homme ici, quand <rire> Dieu a eu à pouvoir montrer ce qu'il avait, regardez comment il s'est répandu de tout son cœur. C'est du plus profond de son âme, effectivement. Et qu'on a vu que cet homme s'est vraiment repenti. Il a pleuré et il, il soupire et il implore la grâce de Dieu en démontrant qu'effectivement, Seigneur, regarde ce que moi je suis en fait. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et qu'est-ce qui peut sortir de moi en ce Oh Dieu, oh Dieu de mon salut. Oh Voyez-vous, nous apprenons comment on doit se répentir pour recevoir vraiment la faveur et la grâce de Dieu. Et quand Dieu te pardonne, on voit comment la personne que Dieu a pardonné comment il réagit en fait. Vous sentez qu'effectivement que cette personne va briser et il ne va même plus jamais, même pas avoir le courage de refaire encore la même chose qu'il a refait parce que c'est pas possible parce que quand on fait quelque chose exprès ah ben je crois que nous l'avons lu ah oh oui c'est ça ah oui oui c'est vrai c'est ce que nous a voulu une fois dans le livre des Hébreux. que Dieu te bénisse pour le l'Epsom dans le livre des Hébreux, je pense au chapitre 10, vous vous comme ça. Si nous péchons volontairement, ça devient comme si c'est quelque chose de tout à fait bon, ben, on le fait, puis Dieu va pas pardonner, et puis on continue encore, et puis on va faire. Vous ne vous rendez pas compte, mon frère et ma sœur. C'est parce que vous ne voyez pas Dieu, en fait. Vous voyez les hommes, pardon frère, pardon ma sœur, pardon, et puis paf, bon, tu pas la même chose. Reviens encore. Mais les gens qui connaissent Dieu, ils savent. Que si tu ne t'es pas mis dans la position qu'il faut, tu vas le payer. Vous vous souvenez d'Amalek? Il s'est dit, Dieu est bon. Dieu ne va rien faire. D'ailleurs, vous connaissez d'où viennent les Amalécides non Bon. Je remercie Dieu. Frère Alien, je suis heureux, mais avoir écriture Monsieur Blanco que vous en comprenez. Je crois que Dieu a voulu que vous puissiez vous C'est absolument nécessaire, mon frère et ma soeur. Nous sommes dans une période où nous voulons avoir une vie vraiment profonde avec le Seigneur. Vraiment, parce que chacun de nous ici, ce que nous désirons, ce que nous cherchons, ce que Dieu doit toujours être présent dans notre vie. Constamment présent. Et pour cela, pour qu'il soit présent, il faut que certaines conditions se remplissent. Dieu est vraiment, écoutez-moi très bien, un Dieu très exigeant. et plus qu'il est exigeant, il ne change pas ses exigences. Il faut que nous, nous puissions nous appliquer à cela aussi, effectivement. Alors, bon, je vous je, ai je aussi, allez, juste simplement. Vous savez quest ce qu'il a dit à la croix vous vous souvenez Il a crié, il a pleuré, il a, il a dit Pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'il faut. C'est pardon important, profond qu'il a demandé pour tous ceux qui lui avaient eu à pouvoir les faire du mal. Amen. Mon frère, Amen. mais souvenez-vous, qu'est-ce qu'il disait, les gens Que son sang, qu sur nous. Et si on joue avec Dieu, frère, il faut le connaître. Mais le Seigneur a demandé pardon. N'est-ce pas vrai Mais vous avez remarqué, frère Vous avez remarqué Qu'est-ce qui s'est passé Hitler est venu. Titus est venu. La vie de Jérusalem, c'était quand même un sang. Vous comprenez Il a demandé pardon. C'est vraiment pardon, mais regardez très bien. Mais les pardons que Dieu t'accorde, il faut que tu puisses arriver à pouvoir agir en fonction du pardon qui t'est accordé. Oui, ne prenons pas notre Dieu comme notre boniche, notre tout-faire, tout-faire. Nous ne nous rendons pas compte que c'est un grand Dieu qui nécessite du respect. Souvent, je regarde des frères ou des sœurs qui, à la parole de Dieu, sort effectivement sans préméditation. Vous savez comment Dieu parle de, de vos cas, vous êtes à la maison, vous êtes à la maison. C'est comme si, moi j'étais là, j'ai vu votre problème, et ce qu'on est venu me dire, et quand ça part, je dis oui, les frères Léonard, on a dit, alors que je suis innocent alors on voit l'attitude des frères, et puis du lendemain, il vient pas à l'Assemblée. Pourquoi Ah, les pasteurs ont parlé de moi. Alors que moi, je ne connaissais pas son problème. Alors, vous oui, c'est vrai. Ils et, et, et sont comme ça. Son, ils ne voulaient pas, ils allaient les lourdes, mais quand Dieu parle, maintenant, touche son problème, il devient, les yeux s'ouvrent, il se dit, ah, on lui a parlé de mon problème, et vous voyez, demain, il ne vient plus à l'Assemblée. Alors, avec des personnes comme ça, comment pouvez-vous marcher avec Dieu Ce n'est pas possible. Non, c'est pour dire qu'effectivement, qu on doit être convaincu, savoir ce que notre Dieu veut et ce que nous désirons aussi. Quand Dieu pardonne, effectivement, il pardonne. Et quand le pardon est accordé et que toi, tu n'agis pas selon le pardon que Dieu t'a donné, alors tu paieras. Comme nous l'avons vu, il hein, dit tout de l'heure, effectivement, que le peuple d'Israël a payé. Vous vous rendez compte que... Hitler, avec toute son armée qui était là, les le SS des, des nazis, ils ont coupé en petits morceaux les juifs. Ah oui, oui, oui. Mais euh, Dieu, les dieux d'Abraham, les dieux d'Israël. Oui. Et puis il a mis non seulement cela, il a mis aussi les fours, hein, qu'on appelle le four crématoires. Les four crématoires, ça dit dire qu'on prenait les gens, on le mettait au four. On n'avait jamais entendu. C'est Osterlichien, il est four, on four, on prend, et eh bien ils ont tué. Et puis il est brûlé là, parce qu'il est tellement nombreux, on le brûlait. Et puis les cendres, les leurs cheveux qu'on coupait, effectivement, c'est en fait des têtes de rien, ainsi de suite. On en a fait, les cerveaux, on a, on a fait des choses horribles en fait. La postérité d'Abraham. Et pour quelle raison N'est-ce pas que l'apôtre Pierre l'a dit, non? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour les. Voilà. C'est la formule de Dieu. On l'adopte, on est pardonné. Bon, bon bref. Alors, nous allons lire dans les psaumes, dans le livre de Matthieu au chapitre 5. Je crois que c'est cela, Matthieu chapitre 5. Notre pédié sœur Dorine m'a écrit un petit mot aujourd'hui Depuis la fois passée Elle dit que la flamme dans son âme Le Seigneur a vraiment renouvelé la personne Et aujourd'hui encore il dit Ah si nous pouvions encore avoir des réunions comme ça Je le crois aussi hein. Amen. Si nous pouvions encore avoir des réunions comme ça Même encore pour cinq jours Ça ferait encore plus J'ai dit Dieu est bon Amen. Nous laissons le Seigneur notre Dieu Simplement conduire les choses comme il le veut dans le livre de Matthieu au chapitre 5, nous lisons au, au verset 48. Matthieu 5, verset 48, il nous a dit ici, c'est le Seigneur qui les dit, Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Tendre Père, précieux sauveur, nous nous approchons de ton trône de grâce pour te dire encore merci. Pour ce moment, béni, que tu nous donnes encore, Père, tu Dieu, d'être dans ta maison, Père. Tu nous as bénis au travers des chants, Tu nous as bénis aussi au travers des psaumes, mon mes Père, Saint-Dieu. Nous nous résistons d'être là, dans ta maison, Père, Dieu. Et je te demande grâce encore et te remercie vraiment pour tous les bien-aimés frères et sœurs les différents pays, Père Saint-Dieu, qui appellent encore aujourd'hui pour l'on prie pour eux, Père Saint-Dieu, parce que ce que tu as fait parmi nous en ces jours-là, et, et qui a continué encore davantage, mon roi, tout ton peuple, a pu avoir aussi des témoignages et les désirs de pouvoir vraiment qu'on puisse prier pour des cas spécifiques. Chaque fois, ce sont des téléphones que je reçois, mon bénéme Père Saint-Dieu, de Père Tuil de Dieu qui agit encore. Je prie pour ce frère, je prie aussi pour sa soeur, je prie pour mon frère, Père Tubisson, qui a demandé à son épouse aussi, Bénéme Père Tubisson, mon Dieu, tu connais le désir profond, mon roi. Tu es les dieux et ton peuple est dans le besoin, Seigneur. Nous avons besoin de pouvoir voir ces dons manifestés par Dieu. Que toi, tu puisses encore opérer encore des prodiges, encore davantage. Guérir les malades, délivrer, Père sans les liés. Et ramener à toi ton peuple, mon béni, aimé Père Saint Dieu. Merci encore pour le Père du Merci encore pour durant la lecture de ta parole à tous, de ce soir. Puisses-tu encore nous aider, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors, nous venons de lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, et le verset 48, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Donc, vous savez, nous lisons à peu près la plupart du temps, souvent, et les, les paroles qu'il nous a données auparavant pour arriver à cette conclusion, effectivement aussi, nous les avons entendues, et, et que le Seigneur nous aide à pouvoir également aussi les, les garder dans notre cœur. Alors, à la fin de cela, dans, dans, sa, dans son dans ces paroles qu'il prononçait, il dit « mais il dit donc, soyez donc parfaits ». Donc, il nous dit, il veut, c'est vraiment euh, sa volonté, c'est son désir aussi profond que, que nous soyons parfaits. Et quand on lit les Saintes Écritures, c'est souvent... Aux disciples, effectivement, je les répète tout le temps, parce que les, les gens se disent, mais bon, pourquoi, parce que, pourquoi tu répètes. et c'est quand même dans la Bible, c'est vraiment pour tout le monde. Non, non, non, non, non, non, non, le Seigneur, il parle effectivement rien que à ses disciples. Et souvenez-vous toujours, effectivement, quand on parle des disciples, effectivement, et, que, et comment sont... Ont été et comment devront être en fait un disciple, effectivement. Parce que l'écriture ne le fait pas, effectivement, aussi. Le Seigneur lui-même les lui dit que tout disciple accompli, en fait. Tout disciple accompli. Ce qui est accompli est terminé, non Amen. Tout disciple accompli sera donc comme son maître. Amen. Donc, on voit effectivement. À, à quelle en fait, destination est dessinée en fait un disciple en fait. Et, et ça c'est ce que nous pouvons arriver à pouvoir aussi voir dans les scènes écritures dans le livre de Romains, toujours pour les disciples. Il dit mais que tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de. Mais voilà, c'est cela aussi. Et c'est toujours aussi à, à ses disciples, effectivement, que comme notre précieux frère Zachée l'a chanté tout à l'heure aussi, que le Seigneur, pas tout le monde, qui dit, il dit effectivement que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais donc vous préparer. Il n'a pas donné cela à tout le monde, en fait. Parce que beaucoup de gens peuvent le lire, effectivement, aussi, dans les scènes d'Écriture. Il faut voir, effectivement, la part où le Seigneur parle au monde. Oui, bien sûr, et la part où il parle aussi à ses disciples, précisément à des choses. Parce que, bon, vous me direz, mais, mais, regardez très bien, parce que quand il posa la question, on dit, mais bon, qui dites-vous donc que je suis Et les uns disent, on a parlé du monde, en fait. Mais Maintenant, il revient vers eux, les disciples, et vous, pas le, pas le monde, en fait. Pas les autres qui pensent, effectivement, mais et vous, en fait, que dites-vous donc que je suis moi, le fils de l'homme. Puis, nous, nous regardons aussi, dans les saintes écritures aussi, la manière dont le Seigneur parle. Regardez très bien, si nous prenons aussi dans, dans Jean chapitre 15, je pense aussi. Hein. Il dit cela, Jean, Jean chapitre 15, on peut peut-être le lire aussi ensemble. Jean chapitre 15...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 donc, euh, c'est pour ça qu'il disait que, je suis les cèpes. C'est hein, ça, hein, voilà, qu'il dit a euh, dit, chapitre 15, verset 1, il dit, « Je suis le vrai cep et, et mon Père et les vignerons et tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Verset 3, déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai donc annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai donc en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe et vous, vous, vous, vous, vous, vous êtes donc hein, le sarman, attaché donc à moi. Parce que les cèpes a toujours des sarments. Et les sarments viennent toujours du cèpe. Vous comprenez Donc maintenant, ce n'est pas les cèpes qui portent de fruits, c'est toujours... Alors, nous continuons rapidement. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi...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 Comme nous le disions, en fait, effectivement. Et c'est vrai, ce que lui, il a fait, c'est ce que nous ferons. Pourquoi ce que lui il a fait, ce que nous ferons Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai fait il a fait en moi. Pourquoi nous le ferons Parce qu'il a dit, vous me suivez, mon frère. Parce qu'il dit, je suis les cèpes. Et vous, vous êtes donc... Il est impossible que les cèpes fassent des différences par rapport aux serments. Euh, les serments fassent des différences par rapport aux cèpes. Tout ce que les, les cèpes ont, c'est ce que les serments ont. Vous comprenez Amen. Donc, ce que les cèpes donnent, c'est ce que les serments sont censés pouvoir Alléluia. Amen. Mais je dis que oui. C'est sûr et certain. C'est ce qu'il y a dans les cèpes qui va dans les serments. Vous demeurez donc. Alors, il dit ici il dit. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit donc en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici donc mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ah. Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour... Et vous êtes... Si vous faites... Merci beaucoup. Il nous dit bien que... Voyez-vous, mon frère et ma soeur, tout ça, c'est en fait, il parle aux disciples... Aimez-vous, comme moi je vous ai aimé, comme le vous ai, aimé, vous ai aimé, si vous gardez mes commandements, et voici les commandements, aimez-vous les uns et les autres. En fait, il a dit aussi que, ah si tous connaîtront que vous êtes, mais si vous avez quoi, la haine, l'amour, les uns, les vous comprenez frère. Donc je comprends moins que par là que si moi je déteste quelqu'un, en tout cas moi, je suis exclu des rangs des disciples. Ce pas une blague, c'est pas quelque chose pour vous faire plaisir, mais c'est cela en fait le miroir en réalité. Si moi, dans mon cœur, j'ai de la haine et que je ne veux même pas voir un frère ou une sœur, ce que je ne peux pas prétendre à le disciple de Jésus-Christ. Pas disciple, là, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que je gardé les commandements de mon Père. Et que je demeure donc en vous. Donc, la d'amour, pardon. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit, soit, soit en vous et que votre joie soit aussi parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai. Comme je vous ai. Alors, l'amour qui nous a aimés, c'est l'amour du Père. Lui, le Père, est à moi. Je suis dans le Père. Et vous aussi, vous devez être. Donc, le même amour qui transcende du Père au Fils. Et ça aussi, tu bah, fils aussi aux disciples. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le Seigneur a haï quelqu'un Même les pécheurs. Et il est venu pourri pour les pécheurs. Ces frères-là ou cette sœur-là, il a fait ça, il a fait ça. On ne peut pas l'aimer. Mais le Seigneur t'a aimé parce que tu étais aussi pécheur. Il ne t'a pas aimé parce que tu étais chrétien. Est-ce que vous comprenez Bon, vous voulez le voir, non? Éphésiens, chapitre 2. De... Disons aussi là. Voilà. Vous suivez, frère? Vous suivez, ma soeur? J'aimerais bien qu'après ça, nous chantons l'amour des dieux. Des loin passe. Alors, à chaque parole-là que vous allez chanter ensemble, hein, nous puissions vraiment penser. Vous comprenez cela? Alors, nous, nous disons, nous disons, on va dire, non Voilà. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Voilà. Nous voulons avoir des veillées, vous voulez oui, amen. <rire> vous, vous avez, j'ai entendu qu'elle la... petit sion, petit chien, je peux entendre des. J'aurais pu entendre un vibrant, Alléluia. Nous voulons, nous voulons. Frère, c'est ça qui nous donne la force d'échapper à toutes ces choses qui ne sont pas bonnes pour le... Bien sûr, il faut que ce corps puisse mourir davantage et que l'es spirituels puisse grandir. Vous, vous verrez comment les choses... Vous avez Ephésiens Éphésiens chapitre 2, il est dit là, Vous étiez donc morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les traits de ce monde, selon les princes et la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions donc de l'or. Leur... Et nous vivions autrefois selon les convoitises les de notre chair accomplissant les volontés de l'âge. Il n'y avait pas un homme qui était parfait. Hein. Il n'y avait pas un homme qui me dire, moi je suis bien, Dieu, donc, Dieu, même parce que je suis bien. Non, non, non, non. Il dit effectivement, c'est notre accomplissant volontés de la chère de, de, de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de la colère, et comme les autres aussi. Mais, mais, Amen. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, n'est-ce pas nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble à célestes en Jésus-Christ, hein, en fait de montrer dans les siècles à venir l'infini richesse de sa, de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par, par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. C'est le point par les œuvres, en fait, que personne ne glorifie. Car nous sommes son ouvrage bras, il a donc été créé donc, ainsi comme Donc c'est dit que nous voyons qu'effectivement que ce n'est pas parce que moi j'avais fait les biens. Donc, Dieu ne m'a pas aimé parce que j'étais le meilleur. Mais c'est parce qu'ils étaient les mauvais. C'est parce qu'ils étaient dans le bourbier. C'est pour ça n'attends pas que ton frère soit bien Amen. pour pouvoir l'aimer. Que ta soeur soit bien pour pouvoir l'aimer. Oui. Qu'il parle du bien de toi pour pouvoir l'aimer. Oui. Non, dans son état-là. C'est ça l'amour de Dieu dans toi. Amen. Nous lisons, je l'aime il m aimé, quand il m'a aimé les premiers. Mais toi, tu entends que les frères mettent sa vie en œuvre pour l'aimer. Non, aime les pour qu'il mette sa vie en ordre. C'est parce que Christ m'a aimé que j'ai mis ma vie en ordre. Je n'avais pas mis ma vie avant pour qu'il puisse m'aimer. Non, il m'a aimé malgré mon état. Et quand j'ai vu son amour à mon endroit, c'est pour ça que ne critiquez pas un frère. Mais soyez juste, hein? ne participez pas à ce péché. Pour dire même, c'est parce que c'est mon fils ça, hein, c'est ma fille, hein, je dois prendre sa position pour défendre tous les saletés qu'il fait, parce que c'est le mien. Tout ça, frère, vous payerez. C'est sûr et certain, vous allez payer. Vous n'irez jamais. Hein, aussi. Écoutez bien ce que j'ai dit ici, hein, c'est biblique. Hein. Vous ne pourrez pas partir dans l'enlèvement ni au ciel devant la face de Dieu avec ce que vous faites comme cela. Mon fils, oh, je protège. Ma fille, oh, je protège. Mon sûr, je protège. Même s'il est dans le faute, alors vous insultez Dieu. Ah, vous direz, non, c'est parce que, ne touchez sais pas, c'est le mien, c'est ceci et cela. Ah ben oui, monsieur, même s'il si vit dans cela, on doit le protéger, le couvrir, le défendre pour ton bien toi. à toi. Ça veut dire que tu insultes Dieu. Bien sûr que oui. Et vous oubliez ce qu'il a dit. C'est important, cela, être toujours droit et juste. Vous oubliez ce que Dieu a dit. Ah, c'est lui qui aime son fils, sa femme, ses enfants, sa fille, tout ça, plus que moi. Moi, c'est la parole. n'est pas digne de moi. C'est pour ça qu'il faut toujours vous examiner, en fait. Et je l'ai toujours dit si Dieu va faire passer une situation dans ta famille. Je le répète encore, dans ta famille. Pour voir comment tu vas réagir, parce que tu rends témoignage, j'aime Jésus, j'aime la parole, j'aime la parole, j'aime la parole. Mais il y a une chose qui va vraiment être vraiment tellement touchante dans ton cœur. Alors on va te regarder. On observe. Pour voir si ton témoignage correspond à la question qui va dire. Mais Dieu, c'est toujours comme, frère et soeur, je peux vous le dire que c'est la vérité, parce que vous n'irez pas aussi facilement dans l'enlèvement. Il faut qu'un témoignage soit rendu, que vous êtes totalement différent des hommes et des religieux. Ah oui, mon frère, Dieu ne vient pas prendre n'importe qui. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit fasse tout ce travail ici sur la terre et, et il vient pour pouvoir nettoyer et sanctifier par la parole, pour pouvoir ramasser toujours des gens qui ont des natures charnelles comme ça. Non, monsieur. Non, non, non, non, non, non, non, non. C'est pour ça que les épreuves sont plus précieuses. Peu importe que ça soit dur, comment si tu es un fils de Dieu, c'est pour te nettoyer, surtout pour te montrer si vraiment à quel niveau tu es. Chaque épreuve qui vient dans ta vie, puisque tu dois grandir avec Dieu, Amen. il doit te montrer où tu es. Amen. Et c'est quand tu es un fils de Dieu, tu dis « Ah Seigneur, j'ai commis », ça veut dire que là, je n'avais pas ça dans mon cœur, donne-moi encore cela. Amen. Oui, mais quand tu dis « Non, je me justifie parce que c'est mon bébé, c'est moi ceci, c'est moi cela », tu es déjà éjecté en fait. Vous vous donnez Je vous ai donné un exemple ici, effectivement. Quand on des ceux qui devaient aller combattre, je vous l'ai déjà dit. Non, non, non, non. On dit, mais, il dit, mais, on ne prend pas tout. On dit, mais, passe-le, les tests. amenez les au ruisseau. Observez-le, effectivement, parce que là, tu vas voir, effectivement, qui sont ceux qui là. D'abord, il dit, bon, pour, bon, pour, pour, pour être un peu. Hein. Il dit, bon, d'abord, qui sont ceux qui sont mariés. Donc, ceux qui viennent se marier. Parce qu'on ne veut pas que tu sois là, au front là-bas, et tu penses, ah, je viens de me marier, Seigneur, je n'ai pas eu beaucoup de temps, et si les suites ça c'est une défaite totale. Ah, oui, oui, oui, c'est sûr, c'est certain. Il dit, qui sont ceux qui sont mariés, ils veulent se marier Il dit, rentrez chez vous. Non, je ai dit si, vous pensez Parce que quand tu vas faire trois pas, quatre, cinq pas, ici, ça commence à travailler là-bas. Non, non, non, non. Tu vas nous créer des problèmes. L'ennemi Le, va venir, toi, tu vas te voir penser. Ah, non. Retourne là-bas. <rire> il va retourner. Il va dire, ah, oh, nous sommes devant moi. Ok, ok, dis bon. Ici, c'est vrai, il va dire, ok. a encore les tests. Je dis là, ah, bon, on va aller boire de l'eau. C'est simple, hein. Boire de l'eau, on dit, ah oui, on a soir dit, boire de l'eau, puis boire pas, on dit, adieu, bon. Il dit, j'ai oh oui, ben ben dit, bon. <rire> dit Je dis, oh, observe bien, ceux qui vont boire de l'eau. <rire> il dit, tu as vu Il plonge la tête dans l'eau, <rire> il dit, les ennemis en face, ils sont tous détruits. Il dit, tu as vu, c'est là, ils ne sont pas dit. Ceux qui ont l'appel l'eau comme les chiens, avec les yeux là-bas comme ça, ce sont ceux là, choisis et bois toujours un test mon frère je vous ai toujours dit c'est pour nous tous toi un frère toi une so, sœur quand dieu te fait passer par une épreuve dans ta famille ou même parmi tes enfants parmi ceci et cela nana, nanana, ne méprise pas je dis pas seigneur âge tu peux pas si dieu. et puis quand tu parles par les preuves c'est que dieu t'aime parce que les épreuves tu montres les niveaux c'est pas que dieu t'a parce que les gens interprètent mal hein. Oh, il a toujours su preuve. Oui, il dit, mais gloire à Dieu. Parce que, si, si, s'il n'y a pas de preuve, comment je peux savoir à quel niveau je suis avec Dieu J'entends toujours la parole, effectivement. Mais où la parole de Dieu a dans mon âme Parce qu'il me dit, par exemple, un fils de Dieu, une fille de Dieu, il aimera, il doit aimer même Comme il dit, dans Matthieu dit, 5. Et tu aimeras même ceux qui te méprisent pendant ma Mais il faut que... Tu dis, alléluia, Dieu... Mais maintenant, Dieu m'a fait te faire passer par les preuves voir voici cette parole est vraiment au-dedans de toi. Alors il t'enverra, il peut qu'il y ait des gens qui t'insultent, des problèmes dans ta vie, dans ma maman. Il n'y a pas possible. La colère ne vient de pas tout de suite. Oh Seigneur, j'ai mal réagi. Donc ça, c'est pas pas moi. Oh, et pitié Seigneur. Je vais aimer celui-là jusqu'à ce que tu aimes la personne. Tu as passé l'étape. Alléluia. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. On ne peut plus agir comme des humains. Amen. On doit agir comme des fils et des filles de Amen. Dieu. Oui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On prie parce qu'il est 40 ans. Lève-toi, -nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux sauva Merci pour tout ce que tu fais. Nous voulons te dire encore merci pour... Ce soir, pour ce moment béni que tu nous donnes, Père Saint-Dieu, de réaliser combien nous avons toujours besoin de toi, Père Saint-Dieu. Oh, pardonne-moi aussi, Père Saint-Dieu, et de nous, mon sauveur, dans les moments difficiles. Parfois, on commence à se poser des questions, mais nous réalisons qu'aujourd'hui, nous avons la réponse, c'est vrai, parce que quand tu nous fais passer par là, tu nous montres effectivement à quel niveau nous sommes, Seigneur Jésus. Oh, un fils de Dieu, réagisse les tirs, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Il comprend, mon bénéfice Père Saint-Dieu, que parce que tu veux que nous soyons parfaits. Tu l'as dit, Père Témissant, soyez parfaits. Comme votre Père Céleste est, est parfait, mon Sauveur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, souviens-toi de nos Pères. Mon âme te loue encore ce soir il te glorifie encore pour... Uh, ta bonté, Seigneur Jésus, ton amour et tes compassions à en notre endroit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ce soir, nous avons encore besoin de toi, Père besoin d'être enseigné de toi, Père. Être instruit de toi, mon bébé, de mais Père enfin encore. Tout ce qui est encore Père Tibissant, Dieu, qui n'est pas encore conforme à ta volonté, à toi, mon béni, mais Père Tibissant, Dieu, puisse progressivement partir de plus en plus, mon béni, mais Père saint Dieu. Parce que nous, nous voulons avancer, Père Tibissant, Dieu, C'est ton désir à toi, mon béni, mais Père saint Dieu, c'est Ce que tu veux voir de nous, mon béni, mais Père Tibissant, il y a nous aussi, mon béni, mais Père saint Dieu. C'est pourquoi nous voulons simplement nous allier, oh Dieu, à ta volonté. C'est ta parole à toi, mon mais Père Dieu. Dieu est réellement comprendre et agir encore davantage mon roi. Mon bénémoine Père Saint-Dieu, que si on passe par l'épreuve, jamais l'épreuve ne va nous submerger, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Mais c'est pour ce que nous puissions sortir encore. Oh, plus fort encore davantage, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Et plus équipé encore davantage, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous avons besoin de toi encore, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, de comprendre. Nous ne voulons pas réagir, Père Saint-Dieu, comme des hommes chânais, mon bénémoine dieu dans une situation difficile, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Mais comme des fils de Dieu. Mon bénémoine Père Saint-Dieu, Seigneur, mon oh Dieu. Et taille-nous encore davantage, mon roi. Insoue-nous, bénémoine Patri dieu Équipe-nous encore davantage, en, mon bénémoine, Père Tibissant Dieu. Nous voulons être à toi, mon béni, mon Père Tibissant. Oh Dieu du ciel, que toute paresse mon impie soit éradiquée, mon béni, ne pas Aucun fils de Dieu soit comme un soldat, bénémoine, pas du Dieu. Toujours debout, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Sois donc béni, mon béni, mon Père au oh Dieu. Et sois donc glorifié, mon roi. Merci pour ta bonté. Merci, mon sauveur, béni, mon oh Dieu. Louange et honneur à toi. Merci, Père oh Dieu. Pour ce que tu fais pour nous encore, ce que tu as fait. Hein. Nous te disons gloire à toi et honneur à toi encore ce soir. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, parce que nous avons aussi murmuré en ce moment et nous te supplions de nous aider encore, mon béni, mon Père Saint-Dieu, à pouvoir réellement te voir et considérer ce que toi tu y es, Père comme tu le dis, voulons t'endre à ce qui est parfait, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Étant instruit par toi et conduit éclairé encore davantage de ce Souviens-toi de nous Père et Merci Je t'aime mon roi et je te remercie encore pour, pour tout Père Tu vois aussi les désirs de chacun de nous encore De pouvoir avoir des moments Père Saint Où Dieu pouvoir nous tenir encore à ta présence dans la prière Seigneur Jésus Et combien nous avons passé des moments tellement bénis Père Dieu Ce désir est encore dans notre cœur mon roi Cette soif encore de mes pas et on va encore nous accrocher, Père Saint-Dieu, de, de pouvoir devenir encore meilleur, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est à cela que nous, nous voulons, mon mon Père Saint-Dieu. Tendra à ce qui est parfait, mon mon Père Saint-Dieu. Et, et marcher pour ta gloire, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. et sera libéré, surtout avoir confiance et foi dans ce que toi tu as eu à pouvoir faire dans notre vie, Seigneur. Merci, mon bénémoine, Seigneur. Louange et honneur à toi. Béni soit ton Seigneur encore ce soir, mon sauveur. Tu es le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, qui nous rend parfaits, mon bébé, Père saint -Dieu. Louange et honneur à toi Béni soit ton Seigneur encore ce soir, mon sauveur. Aide mon frère, aide ma sœur mon bénémoine sans Dieu, à partir avec toujours à cette flamme, mon béni, mon Père Dieu. Les ailes de ta maison me dévorent, mon béni, mon Père son dieu Béni soit ton Seigneur pour tous nos frères toutes nos soeurs aussi qui sont en connexion et différents endroits. Mon Père, tu de Dieu que ceux qui ont été des rétrogrades, qui puissent aussi se relever. Amen. Prendre part. Amen. tu de sans Dieu à ce que toi tu es Seigneur. Amen. Pas de que rien ne puisse pas vis les décourager mon Père. Sois donc béni et glorifié encore davantage mon roi. Merci pour tout Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion mon Sauveur. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la puissance et la victoire mon Père. Mon Père, sans Dieu. Merci Père. Merci Soba, louage à toi, Odeur à toi, nous croyons en toi, et nous sommes vraiment attachés à toi, et nous te remercions mon Soba, tu nous connais, merci pour les épreuves dans notre vie, je t'en supplie, aide-nous encore mon roi, comme nous venons de l'entendre, Père Saint-Dieu, car l'épreuve aura toujours son terme, mon béni, mes Pères, merci, merci Soba. Mon âme te loue et mon âme te glorifie. Tu l'es. Merci, merci. Oh Jésus-Christ, mon roi, pardonne-nous encore. Prépare-nous, Père Dieu, pour, pour ton œuvre à toi, mon Seigneur. Oui, Père. Merci, mon sauveur. Dans notre vie, dans notre marche, mon sauveur. Te supplions encore, mon sauveur. Merci. Révenons-toi, Père. Merci, sauveur. Oh, Dieu. Merci, oh Jésus, mon roi. Merci. Je t'en suis vraiment reconnaissant, mon Seigneur, pour tout ce que tu fais, mon sauveur béni. Garde nos frères et garde nos sœurs, ceux-là que tu nous as donné la grâce et pouvoir avoir. Donne-nous encore cet amour de pouvoir aimer vraiment, sincèrement, ceux-mêmes qui ne nous aiment pas. Merci. L'ouage à toi d'avoir permis beaucoup de choses dans notre vie, Seigneur, pour nous apprendre encore davantage à pouvoir avoir cela dans notre cœur. L'amour de Dieu vivant, mon Seigneur. Merci. Merci, mon Seigneur. Sois béni. Merci. Pur et vrai, mon pas mé le, Saint, le vrai amour de Dieu, mon Seigneur. Je te remercie, merci, tu, tu es capable de le faire, merci pour tout, sauver toi. oui, nous en avons besoin et, et nous tendons à cela mon Soba, alléluia, merci, non mon Soba béni, c'est la vérité mon Seigneur, ça nous faisait du bien mon Soba, ça nous consolait. Nos cœurs étaient en paix, Seigneur. Nos pensées aussi étaient tellement dans la paix. Mon bel-aimé, il n'y avait pas de combat. Oh, il n'y avait pas d'hostilité, Seigneur. Mais toujours cet amour divin. Merci, Père. Merci. Nous crions à toi. Comme ces jours-là, mon sauveur. Merci pour ce que tu fais, mon sauveur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que la chorale, mon précieux frère, vient. Quand Dieu quand te fait passer, nous fait pour tes pieds. Vous le connaissez, non Eh bien, levez vous pour... Viens, mon précieux frère. Je pense que... Merci. Sans se s'apprendre ainsi. S'il vous plaît. La peine des yeux fermés, à oh, l'état oh, précédé, oh, par la souffrance où fut accompli. Oh, oh, oh. Au feuillis, les passés, oh, oh, l'hommeilleur fut son sort. Souffle, accompli Au feu, il est passé Eugorien, fuie son sort oui, Car il obéit jusqu'à la mort Reçoit ce châtiment Sois en reconnaissance De l'amour de Dieu C'est le garant Dans le sauveur partage avec toi ta peine et ta douleur. Même les yeux vers lui, car il t'a précédé, par la souffrance où fut accompli. Au feu il est passé, l'enlignement fut son sort, car il obéit c'est la l'amour Sois ferme sur la voie, que la joie, que la joie, que l'espoir, toujours pèse facilement.